Aujourd'hui, on parle de condensation. Pourquoi? C'est parce que c'est probablement votre pire ennemi pendant l'entreposage de vos grains. On va aller voir ça de plus près. Donc là, je vais aller sur Google, faire une petite recherche. On va dire bière, condensation, espèce de la bière. Bon, on aime ça. Je vais voir image. Là, je vois plein de gouttelettes sur ma bière. Mais qu'est-ce qui se passe? On a tous déjà vu ça, l'été, je prends une, une liqueur, une bière, je la mets à la table, puis là, elle devient tout rentre. Le phénomène est que lorsque l'air, avec une certaine humidité, se refroidit en dessous du point de rosée, l'eau va condenser. Ben, si je reprends, j'ai un petit calculateur en ligne, vous pouvez pitonner ça sur Google, là, calculateur point de rosée, et vous, allez en trouver une panoplie. Moi, j'aime bien celle-là. Fait que je rentre mes conditions météo. OK, euh, il fait 56 d'humidité relative, puis il fait moins 2. Fait que là, je fais calculer. Ça me sort mon point de rosée, juste ici en bas. Moins 9.6. Et ça, ça veut dire quoi pour moi aujourd'hui? Moi, j'ai été sur mon compte agréable, sur, sur mon site. J'ai mon, mon site d'entreposage. Là, je vois que les conditions varient. Mais que là, il annonce, après-demain, moins 2 et 56 d'humidité relative. Mais là, mon point de rosée est à moins 9 degrés Celsius. Ça veut dire que si cette air là rentre en contact avec une paroi du grain, qui serait en bas de moins 9 degrés, l'humidité dans l'air va condenser. Là, j'ai il fait virer à la fane toute la nuit, la nuit d'avant. Puis là, il faisait moins 12, avec 81 de relative. Puis là, j'ai gelé mon grain, ou à mon plancher de silo, à moins 12. Puis là, le lendemain, j'ai pas arrêté à la fane. Ça veut dire que l'air qui rentre humide va tout condenser sur le plancher. Ça va faire un beau frost au plancher de mon silo. Puis au printemps, ben, il y a bien des chances que j'aille des petites surprises. Ça risque de croûter ou ça risque de... Partir en peur, cette affaire-là, ça va chauffer, puis je vais avoir des troubles restant de ma scène. De là, l'importance de toujours cibler les plages restreintes, puis éviter qu'on emmène une aire trop chaude et humide en contact avec un grain trop froid. L'hiver, c'est intéressant, on refroidit le grain, on évite qu'il chauffe, donc qu on va le refroidir jusqu'à une certaine température, mais de le geler à moins de 30, ça ne fait aucun sens, parce que tout à l'heure, je vais avoir des gros problèmes. Vous voulez refroidir votre grain 0, moins cinq, plus bas que ça, ça sert absolument à rien, sauf courir un peu trop pensez-y pour chaque coup. Évitez de trop geler votre grain. Refroidissez-le, c'est sécuritaire, c'est une bonne idée. Mais après ça, si vous êtes pour entreposer du grain à l'année, soyez prudent, évitez le pire. Merci. Bonne journée.